Alors, alors, alors, nous voici euh, pour ce débrief euh, avec Albert D'Antoire de Nalo euh, sur cet épisode euh, spécial euh, qui est plus corrélé à l'actualité que d'habitude ce que je fais sur, euh, sur la martingale, mais euh, il me semblait important de faire des épisodes parce que donc, dès que tu parles un peu d'action et de crypto, si tu décorrèles totalement de l'actualité... Euh, euh, ben, ça ne parle pas aux gens mmh. et, et là l'idée c'est quand même à la fois de le recorréler Et de se dire que c'est important de prendre de la distance Qu'est-ce que tu as pensé de nos amis Nicolas Chéron et, et Grégory Rémy Bah écoute, euh, c'était top euh, Moi je suis hyper content parce que ça colle à une actualité Comme tu le disais Nous on a, on a des clients hein, qui se posent des questions euh, Aussi sur les marchés aujourd'hui Alors ça me faisait rire parce que Grégory à un moment Il est parti dans des détails hyper techniques. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, ok. Euh, non, et moi, il y a quand même un truc où j'ai une critique euh, négative à faire. C'était qu'on n'a pas assez appuyé sur le fait qu'il euh, ne faut pas oublier que dans tout investissement, il y a un couple rendement-risque. Mmh. Euh, fin 2021, j'avais un. J'avais un ami comme ça qui m'a dit Ouais, le stablecoin, c'est complètement dingo. T'imagines, on fait, voilà, c'est exactement ça, du 19,5 de rendement annuel, le livret A, c'est fini, ça n'existe plus, etc. Et je m'étais dit 19,5, ça veut dire qu'il y a du risque. Ouais, ben bah oui. En, en fait, c'est pas possible. Il faut, il faut vraiment que tous les auditeurs, enfin, toute personne, là, on parlait des nouveaux investisseurs, etc. Euh, il n'existe pas de, de recette magique. Plus le rendement est potentiellement élevé, plus le risque est élevé, point, en fait, il n'y a pas de débat, y a, y a, en fait, il n'y a même pas besoin de, de débattre. Ce n'est pas, ah oui, mais attends, sur le, sur le coin machin, sur l'action bidule et sur l'oblique truc mûche, non, non, ça, c'est vraiment une exception, il y a un super rendement, mais il n'y a pas de risque. Non, ça n'existe pas. Arrêtez tout de suite parce que ça n'existe pas. Donc, ça, c'était un, un premier point que je voulais vraiment euh, soulever à fond parce qu'il y, y, y, y a trop de déceptions. Après, tu vois, il y a trop de déceptions après. Juste, c'est des choses qui sont revenues dans nos derniers épisodes. Alors, du coup, ça correspond à la période Baird. Hein. Euh, je, je vais refaire ce lecti qu On en a parlé avec l'équipe de la Martingale, donc... Euh... Euh, mais euh, there ain't no such thing as a free lunch, ou there's no free lunch. Euh, donc euh, voilà, là, je, je, du coup je cherche, mais tu vois, c'est une, une expression qui date des années 30, post-crise post 1929. Il n'y a pas de repas gratuit, ça veut dire que si tu as un, un, un, un très très beau repas, euh, si l'occasion est trop belle, euh, c'est qu'il qu y a un truc. Voilà. Euh, okay. euh, de, deuxième point, euh... bon. Je trouve que, évidemment, sur tout ce qui est euh, crypto et tout, c'est un peu plus parce qu'on est dans un marché plus spéculatif. Hein. Tant qu'il n'y aura pas de réglementation claire, tant qu'il n'y aura pas d'application claire et dessous, les gens ils spéculent en fait sur cette, euh, sur cette classe d'actifs. Sur les actions, les, les obligations, on est sur une classe d'actifs euh, classique, on va, on va dire. Et d'ailleurs, ce que disait très bien euh, Nicolas, c'est que les spéculateurs, c'est ceux qui perdent. Les investisseurs, c'est ceux qui gagnent. Il y, y a vraiment une grosse, grosse différence. Soit tu es un investisseur et là tu fais partie du camp du bien <rire> si mmh. on peut dire ça comme ça euh, donc ça veut dire que tu as bien compris J'investis de l'argent, ça va bouger c'est sûr mais c'est pas grave ça je l'ai bien enregistré et ensuite soit je fais partie des spéculateurs euh, je veux pas être méchant mais si on veut faire un parallèle le camp du mal mais le camp du mal pour toi mmh. si tu veux être un spéculateur, sache que tu ne gagneras pas et si tu gagnes une fois, retente pas deux fois, tu sais, euh, comme dit, euh, il ne faut pas tenter le diable, etc. Quoi, mmh. Et puis, euh, autre point, euh, il ne faut pas oublier que, euh, pareil, on disait sur les bitcoins, ça a beaucoup baissé, sur les autres altcoins, etc. Mais euh, les marchés actions, pareil, euh, sur les 15 dernières années, le S&P 500, il a fait 208%. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre enfin, je, vais, je suis, je suis vulgaire prie, hein. et, et, et un peu exprès, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça fasse moins 15 en fait Enfin, je veux dire, mm. ça n'a... Euh, euh, on, on, on devrait euh, partir à la pêche. Non, parce que, oui, c'est ça, mais il, faudrait, il faut partir à la pêche. Là il faut partir à la pêche. Attends, mais tu sais que pendant le premier conf confinement, et je recommence aujourd'hui, il y a des clients... Je leur dis, ah tiens, je vais te, je vais te raconter un truc trop Vas-y, vas parce que c'est justement, j'allais relier ça à toi Parce que la différence en fait là, là on, ici, ici aussi avec la discussion Oui, et puis, et puis nous on parle de choses sur lesquelles en fait Les gens qui nous écoutent, ils y vont eux-mêmes donc ouais. à un moment tu te prends euh, ta paume, tu prends ton truc Mais as, tu, voilà la difficulté j'imagine pour toi qui est directeur d'investissement euh, Ou pour d'autres c'est que bah, tu vas dire tu, Et je sais que tu le dis et que vous l'avez dit ici à plusieurs reprises Quand je vous ai invité De euh, euh, dire en gros il y a des moments ça monte, des moments ça baisse Mais va à la pêche quoi Servez Va à la pêche ça. et en fait regarde l'autre jour c'était euh, mardi dernier Mardi la semaine dernière ou mardi dernier bon, je Oui c'était mardi dernier Une cliente que j'appelle pour un truc administratif Bon bref et puis là, elle me dit, euh, Puis je lui dis, ouais, euh, ça madame, etc. Et puis elle me dit, oui, euh, je sors de la piscine, il fait beau, machin. Je dis, bon, bah très bien. Et puis à la fin, elle me dit, ouais, et puis sinon, euh, sur les marchés, euh, comment ça se passe Et là, tu sais ce que je lui ai répondu Je lui ai dit, éteignez votre télé, ne lisez rien et retournez dans la piscine. Voilà. Et là, elle s'est marrée. En fait, elle m'a dit, oui, oui, non, mais, oh, non, mais euh, carrément. Donc, c'est vraiment ça. Si tu es un investisseur, en fait, t'as pas de problème. Si tu es un spéculateur, là, tu risques de pas dormir beaucoup. Mais ça, c'est de ta faute. Parce que tu veux, tu veux jouer, tu perds. Tu veux investir, tu perdras pas. Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais tu, tu, tu ne perdrais pas. On va, on va parler au conditionnel. Si tu es bien investi, pareil. Attends, euh, les, les marchés actions, je voyais euh, Nicolas, euh, quand tu as, as coupé après, il, il a regardé son euh, téléphone avec les cours de bourse. Et puis là, il a fait Oh là là, oh là là. Et je l'avais dit. En fin mais épisode. en fait, on <rire> s'en fout. Parce que là, il regarde les marchés 100% actions. Si tu es 100% actions... Ça veut dire que tu n'as pas besoin de ton argent avant 15 ans. En revanche, ceux qui se mettent à 100% action alors qu'ils en ont besoin dans un ah an, c'est de leur faute. C'est ce le, hein, euh, le principe du gold-based investment. C'est-à-dire... Le principe du gold-based investment, exactement ça. Plus tu sécurises, mais plus tu es loin, plus tu as d'actions Parce que le marché d'actions, il disait aussi, euh, le rendement moyen du dividende à 500, aujourd'hui, c'est 1,5. Le taux rendement US, euh, très hein, euh, des obligations, euh, c'est 3. Euh, tu fais vite un choix, tu prends le taux obligataire à 3. Moi, je ne suis pas d'accord. Okay. Euh, pourquoi Parce que ça dépend, ta, ta ça dépend de ta stratégie. Attends, le rendement, c'est le revenu. Tu sais, on, on parlait dans, dans, les, dans les épisodes Imo, la différence entre la rentabilité et le rendement. Tu vois. Là, ce qu'il explique, le 1,5 sur les actions S&P 500 et euh, le 3% sur les obligations américaines, c'est le rendement. Les actions, tu as la performance du titre en plus mais qui est beaucoup plus importante que la performance d'un titre obligataire. Tu veux, tu veux dire. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et encore une fois, toujours, constamment, se repositionner, remettre l'église au milieu du, du, du village. C'est-à-dire, c'est quoi ton projet C'est quoi ta durée Qui, qui tu es et investi en, en conséquence Et je te jure, tu dormiras très bien. Il n'y aura, aura, aura pas de problème. Et encore une fois aussi... Alors, euh, euh, Gr Grégory, euh, lui, donc, il a monté, euh, bravo, un média euh, alternatif que j'imagine sur sur des sujets un peu spécifiques. Euh, alors, là, je vais, moins, enfin, je vais être moins mais il y a quand même tout un tas de prix Nobel d'économie sur les sciences comp comportementales. Il faut être conscient qu'il y a même des prix Nobel d'économie qui n'ont jamais fait d'économie, mais qui ont été ré récomposés sur les sciences comportementales qu'ils ont ét étudiées et leur application sur les sur l'économie. Le pire truc, c'est les médias dans les phases qu'on connaît en fait aujourd'hui. C'est le pire truc. Parce que c'est ça qui te fait stresser en fait. Tu vas avoir la, la télé allumée, Twitter, LinkedIn, euh, le journal que tu achètes le matin. Euh, L'autre jour, il y avait le, le Figaro. Le gros titre, c'était euh, Guerre en Ukraine, inflation, remontée des taux, euh, tirez-vous une balle quoi. Non mais tu vois, et, et, et en fait, euh, c'est justement dans ces moments-là où il faut. Partir à la pêche, partez à la pêche, franchement c'est... Après partir à la pêche, quand on, on, on délègue aussi une partie de ces choses-là... Oui, je... si, c est, c est, c est ouais, mais si on le fait tout seul, normalement on devrait aussi s'être positionné à la base sur un investissement oui. et tu laisses tourner. Ce que je dirais sur les médias, euh... alors il y a quand même comprendre... Euh les grands enjeux du moment, les grands enjeux politiques, les grands enjeux des crises. Donc, je parle de tout ce qui est média, qui va te dire acheter, vendez, oui, vendez, oui, acheter, ça sert à rien. Évidemment, et, et les, après... les médias fondamentaux comme ce que Grégory fait, très bien. Et oui, c'est ça, parce mais, que lui, il vois. est plus sur euh, euh, comment ça fonctionne, quelles sont voilà. les nouveautés ça, dans très univers, bien, etc. Do you earn euh, res research, research euh, Nickel. Mais euh, j'irai plus loin aussi, ça peut-être paraître un peu bizarre, à un moment, c'est comme tout dans la vie, euh, chercher à absolument tout comprendre au millimètre près, c'est pas forcément une bonne idée euh, non plus. Il faut bien comprendre les fondamentaux, tu vois. Mais se demander pourquoi hier ça fait plus 1 pourquoi aujourd'hui ça, ça fait moins Je deux, ça a aucun De sens. De toute façon, ça, Va boire une bière avec très, un pote, oui, les tu les seras beaucoup plus heureux. Tu as raison et, et, euh, et c'est vrai que j'allais dire. Euh, euh, tu vois, une des choses qu'on peut dire de tout ça, c'est garder la tête froide. Je crois que c'est quand même euh, ils étaient d'accord, on est tous aussi assez d'accord, et la difficulté dans ce que tu dis c'est que si tu passes tes yeux rivés sur euh, et les cours et les médias et les réactions de tout Je le sais monde, pas à faire tu ne vas market pas timing, du tout garder la tête les, Toutes les études, toutes les statistiques tout disent que le market timing ça pue, tu okay. perds de l'argent c'est tout, point. Ok. Et eh ben écoute, très bien, très clair. Euh, on a eu plein d'avis, euh, plein d'analyses aujourd'hui. J'adore ces épisodes de la Martingale. J'espère que aussi. vous aussi euh, et ce débrief aussi. Euh, parce que voilà, on a plein d'éclairages. Euh, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine sur la Martingale. Euh, voilà, je compte sur vous pour euh, partager ces épisodes. J'ai vraiment, vraiment euh, euh, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui le font, d'autres qui le font pas. Je suis sûr. Voilà, donc faites-le. Merci à plus. Ciao, ciao, je vous embrasse.